Et salut à tous, c'est Matroskia pour la chaîne Halo FR, ça fait un moment qu'on ne s'était pas revu, et pour cause, les news sur Halo Infinite ont été très peu présentes, voire pas du tout présentes d'ailleurs, et le jeu est loin d'être fini pour une très grosse partie de la communauté, j'en fais un peu partie, mais bonne nouvelle pour vous et moi qui attendez des news sur Halo Infinite, on en a enfin, et on va tout récapituler dans cette vidéo. Récapituler, c'est difficile à dire. Pour ne pas se perdre, on va faire un petit sommaire. On a eu pas mal de news communiquées par 343 euh, là ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc on va tout récapituler dans un sommaire. Pour commencer, la roadmap générale de Halo Infinite pour les prochaines saisons. Ensuite, on va plus se concentrer sur la première mise à jour à la Winter Update. Puis on passera à la saison 3 du multijoueur. Puis à la suite de la saison 3. Il y aura aussi l'événement The Happening euh, pour le multijoueur de Halo Infinite. Également les dernières informations connues sur la forge. On a de très belles choses sur la forge qui arrivent. J'ai hâte de l'avoir entre les mains. On reparle de tout ça après. Et enfin le départ de Bonnie Ross du studio de 343 Industries et de Microsoft. Comme vous le voyez on a pas mal de choses à dire. Donc on va commencer directement par la roadmap globale de Infinite. Voir un petit peu tout ce qui va se passer dans les prochains mois, voire les prochaines années. Et donc voilà la roadmap de Halo Infinite, le terme anglais pour désigner en gros ce qui va se passer dans les prochains mois sur Halo Infinite. Les prochaines années, c'était une petite blagounette de ma part. Mais on peut quand même voir que la saison 3, ça va jusqu'au 27 juin déjà. Ça paraît loin tout ça. Bon, euh, du coup, je vous laisse l'image euh, sous vos yeux. Je vous laisse faire pause si vous voulez regarder. En détail mais justement le détail arrive. Je vous laisse l'image en sommaire et on passe directement nous à la première partie, la Winter Update du 8 novembre au 7 mars. Vous l'aurez remarqué la saison 3 a été reportée contrairement à ce qui avait été annoncé avant. On aura quand même un nouveau contenu pour la fin d'année, c'est la Winter Update. Bon c'est une sorte de sous-saison quoi, enfin, on peut appeler ça comme ça. Donc cette mise à jour débarquera le 8 novembre 2022 et apportera divers éléments et fonctionnalités attendues. Comme notamment la campagne coopérative. La campagne coopérative était vraiment attendue par beaucoup de joueurs et était prévue pour un lancement fin août 2022. Il y a eu des flight tests cet été, 343 Industries ont pris la décision de la reporter une quatrième fois et normalement ça devrait débarquer avec la Winter Update. Je dis bien normalement parce qu'on n'est jamais sûr et on aura également le... la sélection des missions pour cette mise à jour donc on pourra rejouer les missions déjà jouées. Et ensuite, en ce qui concerne la coopération, une très mauvaise nouvelle pour les gens qui attendaient ça. En effet, la coopération en écran scindé ne sera pas disponible sur Halo Infinite. 343 Industries a tout bonnement annulé la fonctionnalité. Elle n'est plus à l'ordre du jour pour le jeu. Ils se concentrent sur d'autres éléments, genre la forge, la... ce que je viens d'énumérer juste avant. Donc bref, ils ont décidé d'annuler. On n'en parle plus. C'est Terminé. Donc il y en a beaucoup qui seront déçus, effectivement, parce que c'est quand même ce qu'on attendait le plus avec la coopération. Et il y a beaucoup de gens qui seront déçus de ne pas pouvoir y jouer avec leurs amis sur la même console. C'est malheureux, mais j'ai envie de dire on ne peut rien y faire, c'est comme ça. C'est 343 Industries qui décide. Ensuite, une fonctionnalité très attendue d'une grande majorité des joueurs, on en fait presque tous partie, je pense. La forge de Halo Infinite. On aura enfin la bêta de la Forge, on va pouvoir la tester. Elle était prévue pour septembre de base, mais elle se lancera finalement avec la Winter Update également, normalement. Je dis toujours le « normalement » parce que c'est ce qu'ils disent là maintenant. On n'est pas à l'abri d'un report, etc. Enfin bref, vous connaissez la musique. On n'a pas eu beaucoup de détails pour euh, là, cette News dans la Winter Update, mais justement on a une partie sur la Forge juste après où on a eu beaucoup, beaucoup d'informations et on se détaille tout ça après. Pour, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que le nombre maximal d'objets utilisables sur une carte passe de 1600 dans Halo 5 Guardians à 7000 pour Halo Infinite. Donc c'est quand même énorme et ça donne envie de la tester. Donc 343 Industries... Promet que la forge sera dévoilée en temps et en heure avant son déploiement en novembre. Et pour révéler la forge, ils ont décidé de faire 4 vidéos sur 4 principes entre guillemets de la forge. C'est ce qu'on va voir dans la news juste après où je vous dévoile un peu ce qui a été révélé dans cette vidéo. Forcément beaucoup attendu des joueurs, également de nouvelles cartes multijoueurs pour Halo Infinite. En effet, on se lasse vite des maps jouables, enfin elles sont très bien je trouve, mais ça manque de diversité. Et ben voilà, ça sera chose faite avec la Winter Update, car on aura le droit à deux nouvelles cartes en arène, Detachment et Argile. Ce ne sont pas n'importe quelles cartes, car en effet, elles ont été intégralement créées grâce à l'éditeur de niveau de la forge de Halo Infinite. Donc ça vous laisse une idée de ce qu'on peut faire avec la forge déjà. Ensuite, pour cette mise à jour de la Winter Update, on aura le droit à un nouveau mode, le Covert Flag. Ce mode proposera des pactages asymétriques pour les deux équipes. Les attaquants disposent de carabines à impulsion et de sidekick avec des camouflages actifs illimités. Et les défenseurs, eux, seront équipés de commandos, d'épées à énergie et de capteurs de menaces également en illimité. On aura ensuite un battle pass gratuit de 30 niveaux grâce à la Winter Update. Et pourquoi ce battle pass est-il gratuit C'est tout simplement parce que 343 Industries va également expérimenter en bêta la gain d'expérience par match. Ce gain d'expérience dépendra de la performance du joueur pendant chaque partie et viendra s'ajouter à la progression permise par les défis hebdomadaires. L'objectif pour 343 avec le gain d'XP, c'est de permettre à la communauté de progresser plus rapidement dans les futurs Battle Pass du jeu. Le nouveau Battle Pass de 30 niveaux, on sait quand même Quelque chose, c'est qu'il y aura des objets issus de Halo Reach qui n'avaient pas été ajoutés à Halo Infinite jusqu'à maintenant. Comme le casque CQB, pour les plus expérimentés de Halo Reach d'entre nous. Et il permettra à tous les joueurs de récupérer gratuitement le noyau MK5B. Et nous aurons également, donc là on n'a pas vraiment d'informations là-dessus, deux nouveaux événements. Le premier arrivera en décembre, et ça sera Winter Contingency 2. Et ensuite en janvier... Qui se nommera Joint Fire. Donc là c'est pareil, c'est les événements narratifs où on a les petites cinématiques au début, vous connaissez mieux que moi. Et donc c'est tout pour cette Winter Update, c'est déjà pas mal du tout. On va directement enchaîner avec la saison 3 du multijoueur de Halo Infinite. La saison 3 de Halo Infinite qui était prévue pour le 8 novembre 2022 a donc été repoussée au 7 mars 2023. C'est pour ça qu'on a une petite saison avant. Cette saison 3, nommée Echoes Within, vous excuserez mon accent anglais comme toujours, marquera le début du rythme saisonnier de Halo Infinite, avec une nouvelle saison tous les 3 mois. On nous l'a dit pour la précédente saison, je le rappelle juste, mais on sait jamais, ça sera peut-être enfin bon. Donc pour cette saison 3, on aura des nouveaux éléments dans la sandbox de Halo Infinite. Effectivement, on aura une nouvelle arme, le fusil Bandit, et un nouvel équipement, le Shroud Screen. Le bandit se veut comme un DMR de Halo Reach, remanié pour le combat à courte portée et donc sans lunettes. Le Shroud Screen est un équivalent d'une grenade fumigène transposée au 26e siècle. Ça veut dire qu'il ne bloque ni les projectiles ni les joueurs. Les Spartans en dehors ne voient pas à l'intérieur et les joueurs à l'intérieur ne voient pas à l'extérieur. Mais ils disparaissent totalement des radars même s'ils ouvrent le feu. Alors euh, pourquoi pas, ça peut ajouter un nouvel élément de gameplay et on attend de voir ce que ça donnera en jeu bien sûr. Qui dit nouvelle saison dit nouvelle map, donc encore deux nouvelles maps. On aura une première map à destination du Big Team Battle et la plus grande carte du mode. Elle se placera dans une station de recherche de l'UNSC installée dans des cavernes pour étudier un mystérieux artefact Forerunner. Et on aura le droit à une deuxième map, Arène qui est situé dans une base top secrète de l'ONI, positionnée dans une montagne enneigée. Pour cette saison, on aura droit à deux nouveaux modes de jeu. Le classique VIP fera son retour aux côtés du mode Escalation, récemment arrivé dans la série via la Master Chief Collection. Pour les petites fonctionnalités à côté, on aura la forge qui se lancera en bêta en novembre. Il y aura donc un navigateur de parties personnalisées qui la suivra avec la saison 3. On aura également la possibilité de signaler des joueurs directement depuis Halo. Au lieu du signalement actuel qui utilise le site de support officiel. Et évidemment avec la saison 3 de nouveaux événements narratifs et un nouvel événement fracture. Pas vraiment besoin de le préciser mais avec la saison 3 nous aurons évidemment droit à un battle pass de 100 niveaux. Il proposera une partie gratuite et une autre premium comme tous les battle pass des saisons. Et voilà pour cette saison 3 de Halo Infinite qui durera du coup du 7 mars au 27 juin. Et là vous me direz, la saison 3 de Halo Infinite est terminée, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir après J'ai envie de vous dire qu'on verra en temps voulu, mais 343 Industries précise quand même sur quoi ils sont un petit peu en train de bosser actuellement. On a donc 4 paliers, entre guillemets, l'infiniment gratifiant, c'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler pour l'expérience par match, l'amélioration des événements, le niveau de carrière, des récompenses classées les défis saisonniers et permanents. On a la deuxième classe qui est accueillant et personnel, donc beaucoup plus d'options de personnalisation, des playlists, une interface et une expérience utilisateur bien plus intuitive, donc peut-être une refonte du menu, je ne sais pas, une meilleure expérience pour les nouveaux joueurs, la sécurité des joueurs et les signalements des tricheurs, et la possibilité de montrer sa compétence via la personnalisation. Le troisième classe, Cadre est compétitif et juste, c'est-à-dire l'amélioration de la performance en jeu, plus d'options de jeu en classé, et l'amélioration du matchmaking. On aura le choix des serveurs et de la file d'attente matchmaking, et les améliorations de l'anti-triche. Le quatrième cadre, c'est la stabilité et la haute qualité. Il bosse donc sur l'amélioration de stabilité et de performance, les améliorations pour l'expérience de personnalisation, et les améliorations pour l'interface et l'expérience utilisateur. Voilà pour la suite de la saison 3 de Halo Infinite. On va donc passer au prochain point du sommaire, l'événement The Happening du multijoueur de Halo Infinite. The Happening est le nouvel événement de Halo Infinite et probablement le dernier de la saison 2. Il est disponible dès maintenant à l'heure où la vidéo sort et disponible jusqu'au mardi 20 septembre 2022. Il débarque donc comme les autres événements, avec une playlist dédiée et un Battle Pass unique de 10 accessoires à débloquer. Je ne vais pas vous énumérer toutes les récompenses, mais voici les petites images sur ce que vous pourrez débloquer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller sur le jeu, vous verrez très vite le Battle Pass s'afficher et le mode de jeu dédié. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour dans la boutique de Halo Infinite qui se met à jour avec l'événement et vous avez donc du contenu additionnel en rapport avec l'événement The Happening. Je le rappelle, l'événement est disponible jusqu'au 20 septembre, n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça fera patienter jusqu'à la prochaine saison. On en arrive donc à la partie du sommaire consacrée à la forge de Halo Infinite. En effet 343 Industries ont sorti une vidéo sur le build de la forge, donc tout ce qui est construction. Ça en dévoile un peu plus sur la forge et ce qui nous attend dans les prochains mois. Cette vidéo est la première d'une série de 4 vidéos qui se concentrent sur les bases de la forge, la construction des cartes. Les deux personnes dans la vidéo ont créé une reproduction entièrement forgée du début du niveau fondation dans la campagne du jeu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez vraiment tout connaître des détails, moi je vais vous énumérer les principaux points qu'on a pu voir dans cette vidéo. Première annonce de cette introduction à la forge d'Halo Infinite, les fonctionnalités de base des précédentes itérations de l'éditeur de niveau sont de retour dans Halo Infinite. Elles sont accompagnées d'une nouvelle fonctionnalité annoncée de longue date, l'annulation et le rétablissement d'une action. Nous n'aurons plus besoin de passer de longues minutes à essayer d'aligner les objets avec le sol, c'est une fonctionnalité présente de base dans la forge de Halo. Nous aurons également la possibilité de modifier la taille des objets. Nous aurons donc la possibilité d'agrandir ou de rétrécir un objet directement. On pourra aussi choisir de ne s'en servir que sur un seul axe. Il sera donc tout à fait possible d'aplatir un objet ou d'en faire un ornement pour un mur. Petite précision, modifier la taille d'un objet n'aura aucun impact sur le budget mobilisé par l'objet. Cela a été introduit dans Halo 5 Guardians, mais la personnalisation des matériaux des objets est de retour dans Halo Infinite. On aura de nombreux matériaux à disposition, le carrelage, le métal forerunner, le motif de camouflage, de la tolle. Une fois le matériau choisi, vous pouvez le modifier en ajoutant de la saleté ou des griffes, voire même en changeant la couleur. Pour supporter au mieux cette nouvelle version de la forge, le menu forge a été repensé pour mieux répertorier les nombreux objets à disposition des créateurs. En plus des menus radio, nous aurons le build menu, c'est-à-dire le menu de construction, qui vous laissera lancer manuellement le calcul de différents aspects de votre carte de manière indépendante l'éclairage, les volumes, les lumières, les sons. Et également avec l'ajout de changements de taille des objets et l'amélioration de la gestion des matériaux, 343 Industries a décidé d'intégrer à la forge la possibilité de sauvegarder et nommer des objets modifiés. On aura donc des objets personnalisés et préfabriqués afin de pouvoir les retrouver plus facilement et ne pas devoir les recommencer à chaque fois. Pour la maniabilité de la forge, on aura droit à 4 configurations de touches prédéfinies pour une manette. Et évidemment, le dernier point abordé est le budget de la forge. La limite dans Halo 5 Guardians était de 1600 objets, tandis que la forge de Halo Infinite supportera elle plus de 7000 objets. Ça fait colossal par rapport à Halo 5 Guardians. 343 Industries nous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour en découvrir plus sur les nouveaux éléments de la forge avec les vidéos. Cette vidéo était la partie 1, base de la construction. La vidéo numéro 2 sera les scripts et les bots. Que sont les scripts Comment puis-je m'en servir Et comment puis-je tester ma carte avec des bots La vidéo numéro 3 concernera l'éclairage et l'audio. Quels outils visuels d'éclairage et de son peuvent m'aider à améliorer l'apparence et les sons de mes maps Enfin, la quatrième et dernière vidéo concernera les Canva et partager ses fichiers, c'est-à-dire où puis-je créer mes cartes et comment est-ce que les joueurs peuvent les découvrir. On rappelle toujours que la sortie de la bêta de la forge est toujours prévue pour la Winter Update annoncée le 8 novembre, ça se rapproche très vite et enfin pour conclure cette vidéo je vous l'annonçais dans le sommaire Bonnie Ross quitte la direction de 343 Industries C'est par le biais d'un tweet publié le 12 septembre 2022 que l'on apprend que Bonnie Ross fondatrice et directrice générale de 343 Industries a annoncé son départ du studio ainsi que de Microsoft Le tweet précise je cite « Bien que j'espérais continuer de travailler sur Halo jusqu'à la sortie de la Winter Update » Je vous informe de mon départ de 343 Industries afin de me consacrer à un membre malade de ma famille. Je suis fier du travail réalisé par 343 Industries sur Halo Infinite, The Master Chief Collection, la série télévisée Halo et tout le reste. Ce fut un honneur de travailler avec cette équipe pendant 15 ans et pour un univers que j'aime. Merci à la communauté Halo pour leur soutien, le futur de Halo sera brillant. Je suis impatiente que vous découvriez ce que nous avons préparé et d'assister à vos côtés en tant que fan au Halo World Championship 7 octobre Axios Boniros. Suite au départ de Boniros, le rôle qu'elle avait sera séparé en trois postes différents. La direction du studio reviendra donc à Pierre Hintz, producteur principal pour Halo Infinite et producteur exécutif sur Halo. The Master Chief Collection, ayant auparavant travaillé pour la branche publication de 343 Industries. La direction de la franchise reviendra à Brian Koski, membre du marketing de 343 Industries depuis 2011 tandis que la direction des exploitations reviendra à Elisabeth Van Wick, déjà aux commandes de ce département depuis 2012. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo news sur Halo Infinite. il y a eu pas mal de choses, la vidéo sera peut-être un peu longue je m'excuse avance pour les formulations j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo news mais il était important qu'on soit tous au courant de ce qui se passe sur Halo Donc voilà j'espère que ça vous a plu Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous espérez pour le futur de Halo, de Halo Infinite, de Halo TMCC Dites-nous si vous êtes confiant ou non N'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si ces news vous ont plu Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser la petite cloche pour recevoir les vidéos sur ce, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur Halo. À la prochaine, c'était Matroskia et vive Halo